Quel est le mois qui rapporte le plus sur YouTube Est-ce que c'est plutôt l'été Est-ce que c'est plutôt pendant les périodes de fin d'année vers Noël Est-ce que ça dépend de la fréquence de publication Est-ce que ça dépend de la thématique dans laquelle t'as ta chaîne YouTube Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et je vais même te faire un partage d'écran où tu vas avoir accès en avant-première à mes YouTube Analytics, c'est-à-dire l'envers du décor. Tu vas vraiment voir tous les graphiques. On va faire pas mal d'analyses et je vais te montrer vraiment les chiffres concrètement. Donc tout d'abord, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi tout simplement à la chaîne YouTube. On attaque sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour le partage d'écran en direct et sans montage. Hop Donc voilà. Là, je te donne directement la réponse, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur parce que là, si on regarde juste la vidéo maintenant, tu vas me dire « Ok, bon, c'est MEC qui a rapporté le plus pour toi » mais tu sais pas pourquoi c'est le mois de mai. En dessous, il y a plein de documents et de données qui sont ultra intéressantes. Et on va faire comme ça une belle analyse en profondeur où tu vas bien comprendre l'écosystème de YouTube et comprendre comment ça marche. Donc tout d'abord, il faut savoir que je le fais sur l'année de 2020. Donc si jamais tu veux que je te le fasse ensuite, cette analyse sur l'année de 2021, je t'invite à tout simplement lâcher un like. Là, tu le vois, tu peux lâcher un like. Et euh, si je vois que vous êtes beaucoup à avoir liké la vidéo, je ferai une vidéo comme je vais le faire maintenant, analyse un peu plus poussée sur mes vidéos de 2021. Donc, on rentre dans le milieu du sujet. Euh, on peut voir que le revenu varie entre 10 euros, en gros, et 57 euros au plus haut. Donc voilà, est, on n'est jamais en dessous, je crois, des, des 10 euros par mois. Et en dessous, on va avoir un tableau un petit peu récapitulatif de janvier à décembre. On peut rajouter par-dessus des statistiques secondaires. Donc là, on peut le voir par rapport aux vidéos ajoutées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, tu vois, ce n'est pas forcément le mois où j'ai publié le plus de vidéos, où il y a eu euh, le plus d'argent généré. Tu vois, le mois de mai, ça a fait 57,96 euros. Et pourtant, c'est un mois où j'ai publié, entre guillemets, seulement 14 vidéos. Là où, euh, par exemple, ce mois-là, j'en ai publié euh, bah, presque deux fois et demi plus, on va dire. Et euh, pourtant, ça a généré euh, moins de revenus. Donc, qu'est-ce qui explique tout ça On va rentrer un petit peu plus dans les détails pour que tu puisses comprendre. Euh, qu'est-ce que je voulais te mettre euh, Je vais te mettre, par exemple, le revenu pour euh, 1000 vues. On voit que là, le revenu pour 1000 vues, il est croissant. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais 1000 vues sur ma chaîne YouTube, au mois de janvier, ça me rapporte 76 centimes. Au mois de, euh, de février, ça me rapporte 34 centimes. Et là, on le voit, au mois de septembre, ça rapporte euh, 1,16 Donc comment on peut multiplier par 3, passer de 34 à 1,16€. Ça, je pense ça dépend au, au niveau de la fréquence de vidéos. Tu vois, j'en publiais euh, une vingtaine. Là, après, il y a eu tout l'élan de l'été. Et en gros, l'été, ça m'a permis de faire euh, bien croître ma chaîne YouTube. Parce que, faut le rappeler, euh, en 2020, ma chaîne YouTube était spécialisée sur les études. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un gros pic au mois de mai tout simplement le fait qu'il y ait eu Parcoursup. et comme j'ai fait des vidéos sur Parcoursup sup ben, dans la période de Parcoursup, c'est une chaîne qui a vraiment connu une croissance à ce moment là je crois qu'on peut même le voir peut-être au niveau des nouveaux abonnés tu vas voir bah ben, c'est rigolo ça, ça suit un petit peu en fait la courbe on, on le voit là sur le je regarde sur le côté euh, là euh, les pics ça descend en même temps ça remonte en même temps donc euh, la chaîne a l'air de suivre sauf sur la fin du mois quand il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent sur la chaîne YouTube et de nouvelles personnes, la monétisation augmente. Et quand il y a un petit peu moins de trafic, un petit peu moins de nouvelles personnes, il y a, bah, ça diminue. Bah, cette particularité, ça s'explique ici, tu vas le voir. Euh, il n'y a pas de secret, entre guillemets, le nombre de vues que tu réalises. Je ne sais pas si je l'ai ici, la, la donnée euh, vue, vidéo ajoutée. Voilà, vue, c'est euh, euh, toujours corrélé en général avec le nombre de vues. Là, il y a eu un pic de vues parce qu'il me semble que j'avais sorti une grosse vidéo que je n'avais pas monétisée. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, ça ne suit pas à cet instant-là. Mais après, pour le reste, c'est toujours à peu près euh, proportionnel. Et on le voit ici, de toute façon, si je vais vers la droite, euh, tu vois, 4% des vues, euh, 5% de la monétisation. Par contre, là, euh, 16% des vues, 20% de la monétisation. Donc, ça reste toujours un peu dans le même ordre de grandeur. Et on voit qu'il n'y a, a pas de secret. C'est plus tu fais de vues où les vidéos sont monétisées avec un bon euh, RPM, donc c'est-à-dire un revenu pour 1000 vues plus ça va te permettre derrière de générer euh, bah, de l'argent. Et là, tu as les taux d'impression, donc les taux d'impression pour t'expliquer. Là, je te donne vraiment beaucoup de conseils et beaucoup de valeur. J'espère que, que tu t'en rends compte. Donc, c'est pour ça. Euh, N'hésite pas, à, comme on peut le voir, il y a eu 1500 partages sur l'année 2020. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Le taux de clic par impression, c'est en gros, s'il à 5%, ça veut dire qu'en moyenne, les gens cliquent 5 fois sur ta miniature sur 100 quand elle est présentée, c'est-à-dire si tu prends un panel de 100 personnes, s'il y a un taux de clic à 5%, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes en moyenne qui cliquent. Donc on voit que le, le taux de clic varie selon les mois et euh, avril qui a été un mois, il me semble pas, pas super entre guillemets au niveau des vues et tout, là on voit qu'on a un taux de clic à 5,8%. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur taux de clic comme par hasard sur la période de Parcoursup. Pourquoi Parce que comme j'ai fait des vidéos Parcoursup, ça répondait à une demande là où les résultats Parcoursup tombent en mai, et ça fait qu'en moyenne, les vidéos euh, qui sont sorties sur Parcoursup ont tellement eu un taux de clic ultra élevé que ça a remonté la moyenne sur ce mois-ci. Donc voilà, je t'ai fait une analyse vraiment en profondeur de la chaîne au mois de mai. Je pense que je pourrais aller euh, encore euh, plus loin. Mais on va je pense s'arrêter là, je vérifie si j'en ai pas un petit dernier à te montrer. Je pense que c'est au niveau des, des taux de clic par impression, Pour regarder la courbe, ça peut être sympa. On voit que voilà, le taux de clic par impression, il, il augmente parce qu'au fur et à mesure, les, les miniatures deviennent de plus en plus qualitatives. Là, l'argent n'est pas corrélé entre guillemets parce que ça dépend des vidéos que tu mets, ça dépend de la pub qu'il y a dessus. Mais là, ce qu'on peut comprendre entre guillemets sur le taux de clic, à part qu'il y a un pic au mois de mai, comme je te l'ai dit, pour Parcoursup, c'est qu'au fur et à mesure du temps, euh, là on a commencé à combien a 3,9% on était plus aux alentours des 4%, on a pris 1% à peu près de taux de clic sur l'année, ce qui fait que les miniatures ont progressé, ont été de plus en plus attractives, et c'est normal, à force de faire des miniatures, tu deviens meilleur, tu proposes de la meilleure qualité, et ça fait que c'est un cercle vertueux, YouTube te met plus en avant, les gens cliquent plus sur ces miniatures, parce que les gens sont plus intéressés par ce que tu vas dire, et ainsi de suite. Je t'ai donné énormément de conseils dans cette vidéo, j'espère que tu t'en rends compte. Donc euh, ce que tu peux faire tout simplement pour me remercier, c'est que tu peux lâcher ton meilleur like et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, si tu veux rejoindre la missive YouTube, c'est un mail que j'envoie tous les jours pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études, c'est le premier lien en description. Donc tu peux cliquer et nous rejoindre, on est déjà à des centaines et bientôt un millier. Euh, tu peux recevoir aussi euh, en t'inscrivant à la, à la missive YouTube un extrait de mon livre euh, « Le petit guide du youtubeur étudiant » et ce sera le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». J'espère que cette vidéo t'a plu, vraiment, ça m'a fait plaisir de te montrer avec toi un peu l'envers du décor, essayer de te faire comprendre un peu les statistiques, te faire comprendre pour faire un petit bilan là et revenir dessus, que vraiment la monétisation ça dépend aussi de ta thématique, je pense que tu l'as compris. Moi j'ai eu une des grosses rentrées d'argent sur le mois de mai parce que c'est la thématique de Parcoursup. Quand je dis grosse, c'est par rapport aux autres mois. Euh, T'en as d'autres, ça va être plus sur Noël, parce qu'en général, Noël, les marques, elles sponsorisent et elles mettent des publicités qui rémunèrent mieux. Euh, T'en as d'autres, ça peut être, je ne sais pas, sur des saisons estivales, parce qu'ils sont en rapport avec des thématiques qu'on peut faire que l'été ou que l'hiver. Enfin, ça dépend vraiment de la thématique de ta chaîne et j'espère que ça t'aura inspiré et que ça va te donner envie de, de créer du contenu sur YouTube et de partager tout simplement ta passion. Croyez en vous et osez c'était Lucas Brasier.